Hello, hello, bienvenue dans les rembats de l'entrepreneur. Alors, notre émission, vous connaissez déjà le système de notre émission, c'est une émission où on parle des coups durs, des problèmes que vivent l'entrepreneur dans l'exercice de leur profession. Et à la fin de chaque anecdote difficile, on explique soit comment sont sortir soit les leçons à tirer de cet événement malheureux. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un de, de, de, de, de, rembat. Qui arrive souvent, enfin qui arrive et qui est vraiment désastreux. Quand on perd, quand un entrepreneur perd de l'argent, pas n'importe quel argent, mais de l'argent destiné à combler une dette, par exemple. Et moi, dans mon cas, c'était de l'argent destiné à payer les salaires de mes employés, tout un mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, les PME, là, bon, on n'a pas des procédures très fiables. C'est aussi un de nos gros défauts, je l'avoue. On n'a pas des procédures. On paye les gens, mais en main, on démarre. Parce que tout ça, là, nos, nos systèmes en Afrique ne sont pas conçus pour vraiment des solutions fiables. Il y a des gens qui ont permis. Euh, il y a au, au, au moment en ce moment là il y a des mobile money mais il faut que le téléphone soit euh, le, le, les employés tous des téléphones tout ça c'est compliqué, ça dépend des régions c'est pas tout le temps, tout le monde est bien représenté, donc bref euh, je paye pas les gens par la banque, je les paye physiquement et les, chaque mois donc je prends mon coussin habituel lui donne l'argent, il va déposer directement à mon chef de production qui, qui fait la répartition de l'argent. Et ce jour-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce jour-là, il prend l'argent, il paie, il va prendre de l'essence à la station totale, donc il fait sortir ce, son argent pour payer la, la consommation de, du carburant, et puis, je ne sais pas quelle manœuvre il a fait, en tout cas, il n'a pas bien fermé son sac. voilà Et puis, l'enveloppe, l'enveloppe tombe. OK. Bon, je laisse toutes les supputations. Non, peut-être que c'était un coup de lui. En tout cas, moi, j'ai cru que c'était une, un, un, un vrai, un, une vraie perte. Donc, ce n'était pas un autocoup pour que le gars, le gars, le gars il vole l'argent. Donc, bref, c'est perdu. Et il m'annonce là. Après plein de péripéties, il m'annonce là. J'ai dit, quand vous avez une nouvelle comme ça, non, mais c'est la panique. C'est la panique. D'abord, parce que vous dites que vous allez payer le double. Ce n'est pas de l'argent que vous allez prendre pour des, des investisseurs, pour enfin des investissements. Vous devez, c'est-à-dire que les gens ont travaillé jusqu'à la fin du mois, là. vous devez payer. Donc, c'est comme si vous alliez payer double. Vous avez perdu de l'argent et quand même vous allez payer les salaires, c'est comme si vous avez payé deux fois deux, deux mois de salaire. quoi. Ça, c'est déjà le premier, la première conséquence de quand on, on perd l'argent d'une dette. Et puis deuxième conséquence, qu'on se dit, on se dit mais on n'a quasiment pas de solution parce qu'aller prendre crédit, ça fait deux fois un trou. C'est-à-dire que tu prends crédit pour payer quelque chose auquel tu pour payer une dette, et puis le crédit là, tu dois rembourser ça encore. Donc c'est c'est pas bon. Et ça, ça fait monter ta tension artérielle. Franchement. L'argent des crédits, là, quand il perd, l'argent qu'il doit prendre pour rembourser le crédit, quand il a perdu, c'est deux fois un coup dur. C'est deux fois un coup dur et ça fait monter la tension. Alors, comment gérer cela Je vais vous donner, je vais vous dire comment moi j'ai géré cela et puis ça sera une forme. Si ça vous arrive, rappelez-vous de comment on a pu gérer. Moi, j'ai pu gérer cela et puis vous puissiez en faire de même. Première étape déjà, si vous êtes croyant, commencez à prier. Priez, dites-vous. C'est très sérieux, hein, C'est très sérieux. Priez, dites-vous que tout ce qui arrive, si Dieu l'a permis, c'est que c'est bon. Alors, pourquoi c'est important de prier Parce que il faut baisser votre tension. Parce que là, là, vous êtes sur les nerfs. Si vous faites pas attention, vous allez faire un baisser. ou bien piquer une hyper tension et puis on va vous envoyer à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de solution sur place. Donc, il faut faire baisser la tension artérielle. Il y a plein de choses mauvaises qui rentrent dans votre, dans, dans votre tête. Il faut faire baisser la tension intérieure. Donc le fait de prier et de mettre tout ça sur le dos de Dieu pour dire que, bon, finalement, tout ce qui permet bon, ça fait baisser votre tension. Deuxième étape, informez d'abord celui à qui vous devez de, du, du problème qui vient d'arriver. Moi, dans mon cas, c'était les employés. Parce que ça va permettre de d'anticiper de, sur les difficultés de paiement que vous aurez sur la dette. Voilà, à payer à payer la dette. voilà Donc les employés, pour moi, dans mon cas, ils étaient informés que voilà le patron vient de perdre par l'intermise d'un de nos collègues toute la paie du mois. Donc ça, ça ça, ça, ça s'anticipe, les gens sont un peu plus solidaires. Voilà, donc vous anticipez, vous appelez tous vos créanciers et dites « Ah, je voulais te payer, voilà le coup dur que je viens d'avoir ». Troisième étape, il faut diviser votre dette en deux, c'est-à-dire les, les dettes urgentes et puis les dettes les dettes urgentes et indispensables et puis les dettes non urgentes. Voilà. Et puis vous décidez de payer les dettes urgentes et indispensables, les non urgentes là vous allez faire ça après. Donc quand vous informez, moi dans mon cas, donc moi je devais prendre de l'argent des fournisseurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'argent des fournisseurs. Les moins, les moins belliqueux là et puis j'ai les ai informé que voilà j'ai eu le coup du je vais, je vais je vais je vais je vais je vais reporter le paiement de la dette voilà et puis je me suis reporté maintenant sur les employés donc j'ai payé une partie des dettes les plus urgentes et puis le reste des dettes j'ai dit bon c'est ce que je vais prendre pour payer les employés mais les employés je leur ai dit j'ai divisé aussi la même dette en deux mais pour les employés j'ai pris 70%, j'ai leur ai proposé de payer 70% de leur salaires. Pourquoi 70% Parce qu'en Côte d'Ivoire, eh, approximativement un tiers du salaire est considéré comme la quantité excessive. Vous savez, quand tu vas prendre crédit à la banque, la banque, l'État considère qu'on ne peut pas... Eh, bon, ça a un peu modifié maintenant, hein, eh, en fonction des salaires, ça peut aller jusqu'à 49%, presque 50%. Mais en règle générale, c'est 33%, 30%, un tiers. Donc, moi, j'ai décidé que si l'État considère que 30 est, est, est excessif et que 70 est insaisissable du salaire, ça veut dire que l'État considère que 70 du salaire d'un employé, c'est vraiment ce qui est important pour qu'il puisse vivre. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai décidé de leur proposer de payer 70 de leur salaire. Une fois que j'ai fini ça, dernière étape, informez tous vos proches de, de, de, de ce malheur-là. Parce que, ne faites pas la fine bouche. Comme ça, s'ils si ont ils ils ils ont, ils ont, une possibilité de vous aider, ils vont vous aider et ça va vous faire un grand bien. Ça va vous faire un grand bien. Voilà. Moi, j'ai eu quelques proches qui m'ont aidé. Et voilà. Voilà. Donc, euh, mais j'ai pas dit à tout le monde parce que euh, euh, dès que j'ai eu les premières aides des proches, ça m'a permis déjà de régler le problème. Donc, j'ai pas voulu faire un funeral un, un, un national. Mais, si vous êtes en Afrique, aidez, parler de ça à vos proches, vous aurez des chances d'avoir quelques suicides pour combler. Mais là, là c'est chaud, il ne faut pas s'amuser comme ça. Voilà. En Afrique, on a la chance qu'on est plus solidaire dans les malheurs que dans le bonheur. Pour avoir l'argent pour financer un projet, c'est plus difficile en Afrique d'obtenir que l'argent pour pouvoir un décès ou bien un malheur qui t'est arrivé. Tu as l'aide beaucoup plus facilement que quand tu veux financer un projet. Donc voilà, eh, eh, voilà les cinq étapes que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous sortir de ce rembat-là, qui est un véritable coup dur. Parfois, c'est des sommes astronomiques ou c'est que vous perdez. Voilà toutes les étapes que vous devez suivre pour pouvoir sortir de là. Voilà, je vous dis à terre bientôt pour un autre rembat des entrepreneurs. Bye bye Et puis, que Dieu fasse que vous ne perdiez jamais de l'argent qui est destiné à les rembourser une dette. Au revoir